De bah, toute façon, 49-3, donc euh, vote bloqué. Donc euh, la réforme, euh, j'imagine qu'elle va reprendre ce qui est sorti de la CMP. Moi, je voudrais revenir juste une chose sur ce qui vient de se passer. — Non mais répondez juste à ma question. Est-ce que est-ce que vous pensez que cette réforme peut, euh, à son terme, aller à son terme, être promulguée, être appliquée dans le pays, après ce parcours très très chaotique ici au Parlement 47.1, 44.3, vote bloqué au Sénat, 49.3 à l'Assemblée. — C'est sûr que c'est pas les meilleures circonstances dans lesquelles elle est passée. Au moins qu'on puisse dire avec... Euh, là, je le dis très librement, où on n'a pas pu avoir le débat ici, euh, à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a même mis l'amendement, donc ça pose plus globalement un problème de démocratie en général. On peut pas continuer à fonctionner comme ça. Moi, je vous le dis avec beaucoup de gravité. — Donc vous le dites... il y a un un problème démocratique a, à utiliser on, le 49.3 sur cette non, réforme ?— Non, non. On utilise la Constitution que chacun connaît depuis 1958. Quand François Mitterrand était président de la République, après avoir écrit un bouquin formidable à accepter le coup d'État permanent, il avait dit qu'il changerait tout pour rien changer. Donc en fait la Première Ministre allait utiliser un outil. Je regrette qu'elle l'ait fait. Je vous le dis clair. On aurait vu qui votait, qui ne votait pas. Que les Républicains, qui sont allés mettre dans toutes leurs affiches pendant les campagnes législatives et présidentielles, la retraite à 64, à 65 ans, à 67 pour certains. Vous voyez, le problème, c'est... Avec un, un risque grave que le texte ne soit pas adopté. Moi, j'entends les malaises de certains qui sont dans la rue. On a mal communiqué cette réforme. Depuis le début, il y a eu des erreurs de communication, des fois des actions de sincérité. Il y a aussi des vraies avancées. Moi, je me suis battu pour expliquer qu'elles étaient ces vraies avanc pas été repris, mais repris dans la réforme de 2015 de Marisol Touraine qu'on a corrigé partiellement sur les seniors. C'est peut-être pas un truc idéal que l'on a fait, mais au moins on a essayé de faire un nouveau contrat. Sinon, il ne fallait rien faire. Donc on ne peut pas laisser comme cela dériver ce système de retraite. Il faut dire que le système de retraite par répartition est menacé. Il faut dire qu'il y a des déficits considérables. Alors, on oui, par... mais vous n'avez pas convaincu. On a pas, je suis vous n'avez pas on convaincu. On pas, Alors aujourd'hui... Mais sur la méthode, il y a eu des erreurs de, de, o, o, de Quel méthode, avenir finalement pour cette réforme Écoutez, euh, vous me permettrez qu'on reprenne un peu nos esprits, parce que moi, j'ai cru jusqu'à la dernière seconde qu'on allait pouvoir voter. D'ailleurs, je pense même qu'on aurait pu gagner de quelques voix. Bon, tel n'est pas le cas. Maintenant, 49-3. Je considère que c'est une brutalité sur une réforme aussi fondatrice que celle-là. – Du coup, ça veut dire quoi Ça entraîne quoi comme bah, conséquence ?– non, Après, écoutez, moi, je suis pas dans l'exécutif. il appartient au gouvernement de savoir si, oui ou non, il a la possibilité de remettre les métiers sur l'ouvrage, de modifier ce nombre de choses. On verra dans les semaines prochaines ce qui vont se passer. – la, mmh. la franchise de moi, d'abord, euh, j'ai des différences avec lui, dans le sens où oui. il y avait des vraies avancées dans cette réforme, elles sont incontestables. Par exemple, sur les carrières longues, il y a des jeunes qui, actuellement, qui ont démarré avant 21 ans, il le sait parfaitement parce qu'il connaît très bien le texte, qui devaient, avec le texte actuel, cotiser... 180 trimestres pour partir à la retraite. C'est la vérité, avec ce texte, ça permettait de partir un peu plus tôt. J'ai expliqué les femmes, j'ai expliqué d'autres avancées. Mais ce que je veux dire simplement, y a-t-il une alternative politique pour le moment en France Non, parce qu'on voit bien que les oppositions ne s'entendent pas. Les insoumis, ou du moins la NUPES, n'a rien de commun avec le Rassemblement National, sauf que de temps en temps ils mélangent un peu leur vote, mais je leur leur fais pas le procès. Et en tout cas, ils ne voudront pas s'entendre non plus avec les républicains. Mais là où j'en veux aux républicains, c'est quand même un peu étonné, un peu surpris euh, que certains aient fait des calculs politiques pour ne pas voter cette réforme. En tout cas, je pense qu'il y a... Vous accusez a les Républicains à... aujourd'hui de je, ne pas regrette, avoir permis le vote de cette réforme On sait très bien qu'on n'y est pas allé parce qu'en fait, les Républicains n'étaient pas en, en, possib... en capacité d'apporter suffisamment de, de suffrage alors qu'ils ont pesé beaucoup. Il y a eu beaucoup de Républicains qui ont assumé leurs responsabilités. Donc il n'y a pas d'alternative politique. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut savoir. Donc moi, j'appelle à une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, eh bien, il faut être peut-être capable de construire une plateforme de gouvernement avec... Des sociodémocrates avec celles et ceux qui se retrouvent dans une majorité de projets. Parce que sinon, dans six mois, on se retrouvera dans les mêmes conditions, bloqués sur un autre texte. Parce qu'il y a une majorité relative. Les Français nous ont demandé Donc de. Donc vous voulez prendre. créer un, un accord de gouvernement Je suis favorable. Euh, mais avec, avec... De... avec qui ben, Les Républicains, a priori, normalement étaient. Est-ce qu'ils seraient suffisamment qu avait... nombreux pour vous permettre d'obtenir une majorité absolue Jean-François Copé, qui depuis de longs mois expliquait. Ben, il y a quand même pas, on va pas se raconter d'histoire, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui nous séparent. Avec les insoumis, on a des, des lignes... Mais ce sont des lignes claires. Ce sont des lignes d'opposition. Ce que je regrette, Adrien Clouet, c'est pas contre lui, parce que je fais partie de ceux avec lesquels on, on débat. Euh, pas, pas souvent en accord, mais quelquefois en accord. — Oui, mais tant mieux, Mais d'abord, l'exigence que nous vivons. Parce qu'il y a ceux qui nous regardent. Il y a la rue qui nous regarde. Il y a nos enfants qui nous regardent. Ce système de retraite qui est un joyau français extraordinaire, hérité de, de 45 ans, de fragiliser à un moment, d'ailleurs, où les communistes et les centristes et certains républicains se sont mis d'accord. Nous sommes devant le même enjeu soit on est capable ensemble de bâtir quelque chose de solide, soit ça sera un effondrement. Mais s'il y a effondrement, parce que ce à quoi on a assisté tout à l'heure, un amphi, non, moi j'ai été président de la des internes de France. Ça c'était un amphi ce qu'on a vu là. De sortir les affichettes, ça n'est pas digne de l'Assemblée nationale. De chanter la Marseillaise après les, les Rassemblements nationales qui se lèvent, non, il ne faut pas faire ça. – Ce n'est pas, pas digne Adrien La Marseillaise, c'est quand même euh, l'hymne oui, national, il bon, me bon, semble bon, que euh, c'est quand même, même la chanson qui a plus sa place dans la chante dans les fêtes, mais — Je suis désolé. L'hémicycle, c'est un endroit sacré. C'est l'endroit de la parole. C'est l'endroit de l'échange. C'est l'endroit du débat. Ça n'est pas l'endroit du chahut. — Et contre la méthode, franchement, il y a eu de la concertation. — Il y a eu de la concertation, mais vous avez quand même utilisé le 47.1, qui oblige en 50 jours à oui, débattre de, de l'ensemble en du texte. — comme Vous êtes une très fine observatrice de la vie politique depuis longtemps dans cette maison. Est-ce que vous connaissez un autre texte sur lequel il y a eu autant d'amendements Jamais. Moi, j'ai connu les réformes de retraite. J'ai connu celle de... Xavier Bertrand, j'ai connu celle de Eric Wörth, j'ai connu celle de Marisol Touraine. Jamais il y a eu autant d'amendements qui ont été... – Donc c'est une bonne chose que je fasse beaucoup d'amendements, Philippe ?– Non. – ah, je, bah, je bah, – Pardonnez-moi, Philippe Vigier, mais 137 000 amendements sur EDF. Il y, y a déjà eu beaucoup plus d'amendements oui. sur d'autres réformes. Enfin, – Pardonnez-moi, mais j'ai pris l'exemple des retraites mm. sur lesquelles ces discussions ont eu lieu. – 41 000, il me semble, sous, sous Eric Wörth mm. Non, mais il n'y a pas eu 41 000. Non, non, sur il a dit Non, non, non, il n'y a pas eu 41 du tout. Non, non, non, non je, je suis prêt à regarder les chiffres quand vous voulez. Et ils sont tombés par, par, par, par paquet. En tout cas, euh, je revérifierai. Mais je vous dire franchement que là, on a bien vu que c'est une stratégie d'obstruction parce qu'ils voulaient, quoi qu'il arrive, ne pas voter cet âge de relèvement. que d'ailleurs un peu une hypocrisie parce que quand on, quand on voit ce qui se passe, euh, vous savez très bien que le départ moyen, l'âge moyen, c'est virgule l'année. On est allé raconter à tous les Français qui partiraient tous à 64 ans, ce qui est un mensonge. Il y en a 6 sur 10, vous savez, très, ça a été redit par le rapporteur général, qui partiront à 64 ans. Il y a tout le régime spéciaux qui reste, pour certains, en dehors des 5, qui sont supprimés, les autres restent. Il y a les carrières superactives et les carrières actives pour lesquelles, vous savez, ceux-là travailleront deux ans de plus, mais ne partiront pas à 64 ans. Je pense, par exemple, aux pompiers, je pense, par exemple, aux policiers, je pense, par exemple, à ceux qui euh, travaillent dans, comme dans les centres de détention, dans les prisons, oui. donc les gardiens de prison, donc euh, voilà. Alors maintenant, les choses sont là, il y a un 49.3 qui est passé par là, – Une fois de plus, je le regrette parce que vu tout ce travail parlementaire et on sait qu'elle a investi, et je trouve que la commission mixte paritaire avait abouti, c'était plus le texte du gouvernement, c'était un texte qui avait singulièrement évolué, personne ne peut le remettre en cause. Il y avait quelques économies à la clé substantielles, 10 milliards d'euros à l'échelle de 2030, ça n'est pas rien. La démographie, est ce qu'elle est. que et c'est très bien qu'il y a un actif pour 0,9 retraités dans la fonction publique, comment on fait pour payer demain. Tout le monde demande plus de salaires, tout le monde demande plus de retraites, et puis quels sont les outils qu'on avait pour financer Moi j'avais fait au début, vous vous en souvenez probablement, des ouvertures. Est-ce qu'il faut augmenter le temps de travail Tout de suite, la gauche dit, ah, surtout pas, pour rien toucher. Un acquis social, c'est inviolable. J'avais proposé, vous savez, peut-être 30 minutes de temps de travail en plus par semaine. Ça a été balayé d'un revers de main. Donc si on ne va pas chercher ces financements autres par plus de travail eh, ou plus de richesses qui viennent parce que justement, on demande aux Français de travailler un peu plus longtemps, on n'y arrive pas. Parce que les petites retraites, elles vont continuer d'être très basses. Parce que euh, les carrières hachées continueront de souffrir, comme on le, même malgré les corrections ah, que l'on a, a rien cloué à ce stade. — Oui. Est-ce que demain, vous annoncez aux Françaises et aux Français, c'est ouais, peut-être une annonce officielle, à 15h55, vous êtes prêt à faire un accord de gouvernement avec les Républicains, avec Liot. Alors Vous voulez pas dire le Rassemblement National, j'ai bien compris, mais vous savez très bien que si vous n'êtes pas avec eux, vous n'avez pas la majorité. Vous, savez vous ne renverserez pas le gouvernement. C'est ça qui me pose une vraie difficulté. Pour vous vous n'êtes pas inquiet. Avec cette et motion nous... de censure, il n'y aura pas de renversement euh, du mmh. gouvernement. Il n'y a pas non, de majorité, sauf et... si le Rassemblement National vote. La motion de censure des insoumis qui eux-mêmes ont mis le bazar pendant euh, Alors, X semaine. Ce, ce qui est très non, probable puisque c'est déjà arrivé, mais il faudrait les voix des a républicains. Touché, et je sais que ça a touché Adrien Clouet. Vous savez, nos électeurs nous connaissent bien et ils nous ont dit :« Mais vous avez vu le spectacle que vous avez donné Vous êtes tous concernés par ce que vous avez fait. Ça n'est pas bien. » Moi, j'aimerais bien qu'on sorte au moins déjà de ce plateau avec un engagement que ce bazar que l'on vient d'assister, ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas. On contre... parlez du 49-3 là. Non. Dans, le, dans, parles, dans le bazar. Je parle déjà. Écoutez, moi, je respecte les institutions. Vous condamnez la Constitution, vous voulez la changer. Si un jour vous êtes au pouvoir, vous pouvez le faire. Je n'ai pas de souci. Vous parlez du référendum révocatoire, tout cela. Moi, je, je voulais, vous avez le choix des armes. Actuellement, il y a une Constitution qui s'applique à chacun. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on respecte les institutions. Lorsqu'on ne respecte pas un ministre, un Premier ministre, un président de la République, un parlementaire... Un journaliste. Je pense que quelque part, on affaiblit la République. Moi, je suis quelqu'un qui est attaché à la République. Je suis un pur produit de la République, de l'école de cette République qui m'a tant donné. C'est pour ça que je m'investis à fond pour cette République. Et je crois qu'il y a un problème de comportement qu'on doit faire évoluer les uns et les autres. Et vous êtes de ceux avec lesquels, je pense, qu'on peut trouver ce chemin pour faire évoluer ce comportement. Qui vous dessert. Qui dessert, toute, qui dessert la démocratie. Qui nous dessert. Qui nous dessert tous. Parce qu'on doit être efficace. On a des enjeux considérables. Cette guerre en Ukraine, elle est là. La, la cherté de la vie... Je pense que l'un et l'autre, on oui. sait ce que c'est. Et, et les gens, ils sont très, très inquiets sur ces questions-là. Donc il y a des sujets qui exigent, à un moment ou à un autre, bien sûr, projet contre projet. On ne sera pas adhérents de la même famille politique l'un et l'autre. Même si, disons-le, Par, Parfois, sur le, soleil, soleil. sur le soins, on peut avoir... Mais oui. Vous voyez, c'est montre bien, bien que passer les effets de tribune, passer les effets de tribune, il y a des choses sur lesquelles on doit avoir une intelligence collective. J'en appelle à un sursaut d'intelligence collective.